Je de Antoine Lamère, je suis informaticien au CHU de Lille et membre d'Interop, une asso qui défend le logiciel libre en santé. Alors, au sein d'Interop, ça fait déjà quelques années qu'on travaille sur le partage du logiciel libre en santé et au sein de, des ateliers qui étaient proposés aujourd'hui, on pense qu'on avait un message intéressant à faire passer mais également euh, écouter les messages des autres personnes. Moi, ça fait une dizaine d'années que je travaille à l'hôpital, donc j'ai ce recul de 10 ans. Je pense que les difficultés qu'on rencontre, c'est le fait d'être dépendant de gros éditeurs qui vendent très cher des solutions informatiques à l'hôpital, des solutions dont on n'est pas la propriété, des solutions qu'on ne peut pas améliorer et des solutions qu'on ne peut pas partager. Une fois qu'on a, un, qu a, qu a signé un contrat avec un éditeur, on est pied et point lié avec l'éditeur. Et euh, c'est très compliqué de se désengager si on se rend compte que euh, la solution qui a été achetée ne correspond pas à nos besoins. Pour nous, en, en informatique, le commun, ça va être le logiciel et le code qu'on va partager. Euh, c'est un commun parce qu'en fait, ça peut être une personne qui le crée, mais une autre personne qui l'améliore, euh, et une, enfin, une, encore une autre personne qui l'utilise. Donc euh, voilà, pour nous le commun c'est ça, c'est le, le logiciel et surtout le logiciel libre et son code euh, qui est open source. Alors tout d'abord parce que euh, ça nous évite d'être dépendants euh, d'entreprises privées qui vont fermer euh, le code de leur, de leur euh, logiciel. Euh, c'est aussi important parce que nous dans l'hôpital, on est proche des utilisateurs qu'on connaît leurs besoins, qu'on connaît leur façon de, de travailler et que c'est plus facile pour nous d'améliorer le logiciel euh, et le code que euh, des entreprises privées qui sont très loin de l'hôpital et qui ne partagent pas les mêmes intérêts. Eux, en tant que développeurs, ils sont assez loin de toutes ces problématiques. C'est-à-dire que pour eux, ce qui est important, c'est que le logiciel fonctionne bien, que le code soit ouvert ou non. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, on a encore des lacunes et un peu de retard par rapport aux GAFAM, par exemple, qui ont beaucoup de moyens, qui proposent des logiciels très simples d'utilisation, avec des belles interfaces, alors que historiquement, dans le logiciel libre, les enfin, les, les, le logiciel libre est beaucoup plus euh, comment dire, orienté pour l'utilisateur geek, c'est-à-dire l'informaticien qui a l'habitude de tout ça. Euh, on essaye de rattraper notre retard et aujourd'hui de proposer des logiciels open source aussi sympa à l'utilisation que les logiciels propriétaires. Alors oui, parce qu'on se retrouve régulièrement pour échanger sur nos projets en cours. Donc on présente les projets sur lesquels on travaille, les logiciels qu'on a développés, les fonctionnalités qui restent à développer. On se partage le code, on collabore et il y a certains logiciels qui sont développés donc collaborativement entre plusieurs hôpitaux. On peut tout à fait l'envisager, peut-être que c'est quelque chose qui sortira dans les mois ou les années à venir. Alors on a des projets de plateforme en, en informatique médicale qui viseraient à proposer un ensemble d'outils open source pour pouvoir traiter les données, c'est-à-dire les collecter, les stocker, les analyser, les visualiser. Euh, on a d'autres euh, plateformes de recueil de données pour les études cliniques, et puis euh, peut-être qu'à l'avenir on aura donc un, un concurrent à Doctolib. Un logiciel simple d'utilisation qui réponde aux besoins de l'utilisateur, euh, qui soit ergonomique, facile à utiliser et puis qu'on puisse améliorer au fur et à mesure des, des années. f <laughs> f